Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau coup de projecteur. Inflation, pénurie, crise de l'énergie, chute annoncée du pouvoir d'achat, augmentation prévue des impôts aux États-Unis et dans l'Union européenne pour le remboursement de la dette Covid, possible effondrement financier en Chine et vers Grande, dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, et le tapering annoncé aux USA. Le tapering, c'est la cessation ou le ralentissement au minimum de la planche à billets. Et également dans l'Union Européenne. Dans cette vidéo, en première partie, j'analyse le retournement de l'environnement économique et financier et le risque qu'il provoque un nouveau krach boursier. La deuxième partie passe en revue rapidement les stratégies par lesquelles les investisseurs peuvent s'en protéger. La troisième partie est un rapport accessible en partie description qui détaille ces stratégies. Le but de la vidéo est de fournir une base à vos propres réflexions et d'aider à comprendre ce qui se passe pour anticiper l'avenir malgré la propagande des médias du système comme vous avez pu le remarquer. Les marchés peuvent-ils résister longtemps à un tel assaut de mauvaises nouvelles D'autant que leurs effets sont en synergie négative. Alors pourquoi je dis ça Parce que comme c'est le cas depuis au moins 2015, la cata des cata serait, en tout cas dans l'idée des, des marchés, et cette idée est très largement justifiée en ce qui concerne leurs intérêts, Bien, la cata des cata serait le ralentissement, ou pire encore, l'arrêt de la planche à billets. Pour eux, ce serait comme un avion dont un des moteurs tomberait en panne, la dégringolade, jusqu'à une altitude compatible avec sa puissance réduite. Comme les Gaulois qui craignaient qu'une chose, c'est que le ciel leur tombe sur la tête, la crainte centrale des marchés depuis 6 ans est le ralentissement des planches à billets couplé à une remontée des taux. À chaque fois que cette peur a été réactivée, les bourses ont entamé un crack. Dernière en date, dernière en date celui de fin 2018, début 2019, qui a éclaté quand les taux directeurs aux États-Unis ont atteint 3 Justement, que se passe-t-il depuis quelques semaines La Fed, c'est-à-dire la Banque centrale fédérale des États-Unis, communique avec constance sur le ralentissement de la création de monnaie, sur la nécessité de procéder à ce ralentissement, donc qu'on appelle le tapering, dont on parle ces temps-ci et dont on parle beaucoup et de plus en plus. Au début de l'année, il était question de procéder à cette mesure à partir de 2022. On sait que la Fed et la Banque Centrale ont toujours des discours qui sont extrêmement politiques, extrêmement prudents et qui annoncent les choses de manière progressive. son discours au Symposium des politiques économiques de Jackson Hole, à la fin du mois d'août, Jerome Powell, donc le patron de la Banque Centrale américaine, a fait comprendre que ce serait à la fin de cette année. Mais les présidents des Fed de divers états. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les banques centrales, il y a une banque centrale fédérale, donc on appelle la Fed. Et puis dans les États des, de, du pays, dans, dans, dans, les, dans les divers États qui constituent les États Unis, il y a en quelque sorte des, des sous-Fed. Euh, ces établissements sont bien sûr dirigés par, par des personnes de premier plan. Donc pour la Fed de Saint-Louis, le, le patron s'appelle James Bullard. Lui et d'autres pousse à ce que le début du tapering soit immédiat dans le but qu'il soit terminé, c'est-à-dire totalement, totalement euh, enfin que la, non pas le tapping soit arrêté, mais que la planche à billets soit totalement arrêtée, c'est-à-dire que le tapering soit achevé au premier trimestre 2022. Alors cela est effectivement très inquiétant pour les investisseurs américains et pour les autres. De son côté, Madame Lagarde, donc de la Banque Centrale Européenne, se veut plus rassurante, alors de quelle manière elle se veut plus rassurante Eh bien, elle, elle nous précise que toujours selon les analyses de la Banque Centrale Européenne, donc selon l'analyse centrale de cette, de cette banque depuis, bah, depuis en gros le début de l'année, euh, l'inflation à laquelle nous assistons, et qui d'ailleurs qui ne cesse de s'aggraver, de s'amplifier, euh, de, de je vais vous donner quelques chiffres tout à l'heure, cette, infla cette inflation aurait un caractère transitoire et bah, de ce fait. Il n'y a donc pas urgence à réduire la planche à billets. Bon, on, on peut imaginer qu'on est là dans le même type de déclaration que celle que faisait M. Pouel et Mme Lagarde elle-même, d'ailleurs, il, il, il, il y a bientôt un an, pour rassurer les marchés. Et Mme Lagarde nous précise que de, ben, dans ces conditions, on pourra maintenir les largesses actuelles de la Banque Centrale Européenne aussi longtemps que nécessaire. Donc ne vous inquiétez pas mesdames et messieurs les traders, les investisseurs en bourse, vous ne manquerez pas d'argent pour faire monter les marchés. Nous ne manquons pas d'argent pour que les marchés continuent à monter. Alors cette remarque est intéressante parce que outre ce que je viens de, de rappeler c'est à dire euh, la, la nécessité euh, flagrante particulièrement depuis la, la crise du Covid qui est de réduire cette, cette planche à billets euh, qui est en train de, de noyer la valeur de, des monnaies occidentales euh, sous des, des milliers de milliards euh, de monnaies totale, totalement fausses. Euh, il y a un nouvel élément qui, un nouvel élément qui, a, qui est intervenu euh, depuis, bah, de, depuis le, en gros, le début de cette année, c'est le démarrage de, de l'inflation. Et ce démarrage de l'inflation est un facteur supplémentaire qui nécessite de résorber les excès monétaires en cours. Donc, ça fait une raison de plus euh, de, de procéder à ce fameux tapering, tap ou à ces fameux tapering puisque nous sommes aussi concernés dans l'Union européenne. Donc, je vous disais que cette inflation euh, commence à pousser fort. Euh, Rappelez-vous, rappelez euh, l'objectif d'inflation, aussi bien de la Fed que de la Banque centrale européenne, c'est d'arriver à, à un niveau d'inflation en régime normal de 2% par an. Et c'est cet objectif qui est poursuivi, on peut dire, depuis, euh, depuis 2010, 2011 sans jamais y parvenir désormais il est plus qu'atteint bon, on va voir on va voir pourquoi mais il est très largement atteint voici les derniers chiffres aux états unis on est à 5% par an glissant c'est à dire que si on compare le, le dernier mois de cette année où la mesure d'inflation a été faite donc il doit être je pense le mois, le mois d'août puisque le, pour le mois de septembre, c'est un peu tôt, à mon avis, pour avoir le résultat, quoique, eh bien, ce niveau est 5% au-dessus de ce qu'il était au même mois de l'année 2020. Aux États-Unis, la même analyse nous donne une augmentation de l'inflation de 3,5%, enfin, nous donne une inflation à 3,5% depuis, depuis donc l'année dernière, et euh, dans le cas de l'Allemagne, on est même au-dessus de 4%, et en France, l'INSEE nous dit que nous ne serions qu'à 2,3% d'inflation. On voit, on voit bien, à l'occasion de cette comparaison de l'inflation française par rapport aux inflations des autres grands pays occidentaux, euh, que nos chiffres d'inflation euh, qui émanent de l'INSEE sont tout à fait bidonné, parce qu'on ne comprend pas pourquoi il y aurait en Allemagne 4% d'inflation euh, alors que la croissance, la reprise de la croissance allemande depuis la fin de, de la crise du Covid, si tant est qu'elle soit qu'on puisse considérer comme terminée, euh, la reprise de la croissance allemande n'est pas supérieure à celle de la croissance française. Donc d'un côté ça se fait avec 4% d'inflation, de l'autre côté ça se fait avec 2,3%. C'est tout à fait inhabituel. Habituel. Ordinairement, c'est plutôt le contraire. On a la croissance égale, on a plus d'inflation en France qu'en Allemagne. Euh, bon, s'il fallait une preuve de plus que les, la mesure d'inflation, les annonces d'inflation faites par l'INSEE ne sont pas sérieuses, eh bien nous l'avons. En Union européenne, il y a un troisième, un troisième facteur qui vient se, se greffer, qui, qui est manifeste maintenant depuis quelques semaines, c'est la crise énergétique. Cette crise énergétique a pour conséquence, bien sûr, de faire monter les prix de l'énergie. Et euh, au final, c'est l'augmentation des prix à la production qui s'ensuit. Ce qui veut dire une augmentation des prix tout court, ce qui s'appelle de l'inflation. On le voit, bien sûr, avec l'envol des, des prix du gaz dont on parle beaucoup dans les, dans les médias et dans les, dans les grands médias. Il faut rappeler que la crise qui frappe l'UE, et ça c'est vraiment important de le souligner, est uniquement la conséquence d'une politique qui remplace le nucléaire par des énergies renouvelables. Et que, en l'occurrence, le rapport production-énergie de ces fameuses énergies renouvelables, donc production d'énergie sur le coût, est désastreux. Par-dessus-marché, le, le bilan écologique est également désastreux, puisque face à l'insuffisance de performance énergétique de ces énergies d'hydro pour pouvoir fournir aux pays concernés les, les quantités d'énergie nécessaires, on est obligé de doubler ces installations par des centrales à charbon, c'est ce qui se fait en Allemagne en l'occurrence, bien sûr, dont les émissions sont évidemment bien connues pour les bienfaits qu'elles exercent sur la nature et sur la santé humaine. Donc au final, bien le bilan, c'est qu'on remplace de l'énergie d'origine nucléaire au bilan carbone qui est proche de zéro par la combustion de la plus polluante des énergies fossiles. Malheureusement, on ne pourra pas revenir à une politique énergétique un peu plus, un peu plus sensée et performante avant de nombreuses années, à supposer même qu'au niveau politique en Allemagne il se dégage une majorité pour, pour ce faire, donc la crise de l'énergie en Allemagne et dans l'Union européenne va durer. Pendant, pendant des années, Bon, ça c'est un autre sujet, je ferai une vidéo là-dessus. Dans ce paysage calamiteux, eh bien, il ne manquait plus qu'une gigantesque faillite d'entreprise, et eh bien cette gigantesque faillite, j'en ai parlé dans l'introduction, nous l'avons avec la faillite, fa la, la faillite larvée du promoteur Evergrande, donc promoteur chinois, qui je le rappelle a 300 milliards de dettes, qu'il ne peut pas rembourser, donc c'est une menace d'effondrement financier en Chine, confirme la vidéo précédente avec, bien sûr à la clé, un potentiel de contagion sur les bourses mondiales. Et, enfin, alors, jusqu'à présent, les marchés n'ont pas perdu leur sang-froid, mais le début du tapering, donc tel que euh, l'a annoncé M. Powell pour la fin de cette année, c'est-à-dire quasiment maintenant, s'active drôlement leur prise de conscience que les nouvelles sont mauvaises, celles-ci et toutes les autres que je viens de rappeler. Avec tous ces événements hostiles au marché financier pas étonnant que l'inquiétude aille son chemin et que depuis le 16 août en, en europe et un petit peu plus tard aux états unis les bourses soient orientées à la baisse alors voici quelques chiffres une baisse moyenne de 7% des indices us et européens et 11% de baisse pour l'indice japonais phare qui est le nikkei dans ces conditions ça sent fortement le crack en préparation, et pour que cela ne se produise pas, il faudrait que la BCE et la Fed fassent comprendre au marché que finalement, les tapering et les hausses de taux qui vont être euh, prévus, enfin qui sont prévues, eh bien, seront une nouvelle fois remis à plus tard, ou alors qui seront d'une ampleur extrêmement faible, c'est-à-dire étalées sur de très nombreuses années. Donc en vous disant cela, je me rappelle d'une phrase récente de Jean Artus. Euh, donc une personnalité dans le domaine de, de l'économie en France euh, qui euh, disait qu'à son avis pour sortir de l'anomalie monétaire dans laquelle nous sommes depuis euh, au moins 2015, voire plus longtemps si on, on s'intéresse au véritable début des choses, c'est-à-dire en gros depuis le début des années 2000, eh bien il y en aurait pour, pour 10 ou 20 ans. Autrement dit, il faudrait autant de temps pour sortir de la trappe dans laquelle on, on est tombé qu'il a fallu pour aller, pour aller au fond donc effe effectivement euh, c'est un, euh, une idée qui n'est pas du tout du tout stupide et on revient à, à un de mes thèmes favoris qui est que derrière les discours de tapering de nécessité de, de, de mettre fin à la planche à billets de normaliser la politique monétaire euh, les banques centrales se heurtent à chaque fois à un crack qui les oblige à revenir en arrière d'ailleurs il y a une semaine, James Willard, donc le patron de, de la fête de, de, de Saint-Louis aux USA, a pris soin de, de préciser qu'en cas de baisse des marchés au-delà de 15 à 20%, le tapering, donc qui va qui devrait démarrer là euh, d'ici la fin de l'année, serait interrompu. Donc à la fête. Donc cela sera-t-il suffisant pour éviter ce qui semble bien être un crack en gestation Ma narration s'arrête là. La suite de la narration appartient à Dieu et éventuellement au devin. Donc dernière, euh, dernière question de la, de la vidéo, comment piloter son portefeuille boursier dans un tel contexte Alors il y, a il y a un ensemble de règles donc, que je développe de manière plus, plus approfondie dans le PDF que vous pourrez vous procurer à partir, <coughs> à partir de, la, de la zone description de la vidéo. La première c'est donc d'avoir un portefeuille équilibré, c'est-à-dire avec des classes d'actifs diversifiées, dont certaines, par nature, sont résilientes en cas de craque. Alors, je vais citer des, euh, des, des, des choses qui sont relativement connues de, de ceux qui pratiquent la, la bourse à un certain niveau. Par exemple, du côté des, des actions, on pourra se tourner vers certains types d'actions euh, qui euh, sont plus résilients que les autres en cas de craque. Alors, je ne vais pas les énumérer là dans la vidéo, c'est un, un peu long. Euh, J'en parle d'ailleurs dans, dans, dans le PDF, mais c'est déjà une première mesure d'équilibrage sécuritaire d'un portefeuille investi en bourse. On peut également mélanger à nos actions des obligations, en l'occurrence pas n'importe lesquelles, des obligations souveraines, c'est-à-dire des obligations d'État. J'explique dans le PDF la raison pour laquelle c'est une bonne solution pour donner une volatilité plus faible à un portefeuille donc sécuriser globalement un portefeuille en particulier en période de krach. Il y a également l'or et puis les devises. Alors cela ne nous préserve pas en totalité d'une baisse mais ça permet de ne subir la baisse que partiellement tout en bénéficiant du rebond quand, le, quand il se produira. Cet aspect est très important puisque quand on est investi en bourse on va, on va dire pour du long terme je, je ne traite pas ici des personnes qui font du trading pour lesquelles la, la problématique d'adaptation à situation de, de crack n'est pas la même mais quand on investit en bourse pour, des long terme, pour du long terme le gros le gros sujet c'est effectivement de pouvoir après un crack reprendre tout de suite le train de la hausse et pour ça la meilleure solution bah, c'est de ne pas sortir et de sécuriser avant que le crack ne survienne son portefeuille de la façon que je viens d'expliquer. Point, point important, je, je viens de dire, Bon, attention, il est essentiel que le portefeuille soit déjà paré à faire face avant le crack, parce que si on agit alors que la baisse est déjà forte, ben le, le résultat ce sera le contraire de la politique que l'on suit, que l'on suit de notre politique d'investissement à long terme, c'est que le rééquilibrage qu'on qu aura mis en place aura pour effet de, de ralentir le potentiel dynamique du, du portefeuille, c'est-à-dire lorsque les marchés reprendront, lorsque la bourse rebondira, eh bien, on manquera une bonne partie de ce rebond, on risque fort de le manquer. Pour aller plus loin dans la protection, il, est, il existe des instruments pour couvrir les portefeuilles. Bon, ça, j'en parle dans le, dans le rapport sur la protection contre le crack qui est donc un accès à cette, à cette vidéo, un accès, un accès gratuit. Euh, pourquoi Parce que là, on est dans des choses nettement plus techniques que ce qu'on voit habituellement sur, sur des vidéos YouTube euh, et qui nécessitent de passer, de passer par, par de l'écrit tout, simple, tout simplement, euh, et qui ne font pas partie du paysage euh, technique de la plupart des, des personnes qui investissent en bourse à titre, à titre de particulier, donc euh, je, préfère, je préfère que vous ayez le loisir de regarder ça tranquille euh, pour euh, comprendre le principe de ces couvertures. Donc pour rester dans la partie description sous la vidéo, vous y trouverez aussi les liens d'inscription à mon blog et à ma newsletter pour nous exprimer, si je mets à l'avance ces deux médias, c'est parce que nous pouvons nous, ex nous exprimer dessus hors du contrôle de la police de la bien-pensance. Par ailleurs, pour garder le contact avec moi quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à vous y inscrire. Vous y trouverez aussi des contenus qui ne sont pas traités dans les vidéos. Vous pouvez aussi vous entretenir directement avec moi de vos problématiques financières et patrimoniales en vous inscrivant directement pour un coaching. Le lien est aussi dans le haut de la partie d'inscription, accessible par le plus-plus majuscule, qui se situe 2 cm au-dessus de la zone des commentaires. Vous connaissez la musique. La vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire quelle est à votre avis la meilleure stratégie actuelle en bourse compte tenu de cette situation. Pensez à partager, à liker. Portez-vous bien, je vous donne rendez-vous pour le prochain coup de projecteur. Pour être notifié de sa parution, cliquez sur la cloche d'inscription à la fin de la vidéo. A bientôt